Alors, le traitement pharmacologique de la schizophrénie a commencé en 1952 avec une découverte euh, qui a été faite par Sérendipité, par Henri Labori, qui n'était pas psychiatre, qui était euh, médecin militaire et qui travaillait sur le stress post-traumatique chez le cochon d'Inde et qui euh, donc cherchait une molécule anesthésique qui induisait une indifférence affective, ce qu'on appelle le latimormi et donc, qui a testé une molécule du laboratoire Fabre qui était la chlorpromazine, le largactyle, et qui, donc, voyant un effet d'indifférence chez ses patients, l'a proposé à ses collègues de laide à Paris, qui était psychiatre, comme test pour les patients qui étaient agités et qui étaient donc hospitalisés à temps plein en psychiatrie. Et donc, ces psychiatres ont constaté, au bout de plusieurs semaines de traitement, l'amélioration des symptômes psychotiques, la régression des délires chez certains de leurs patients. Et il a encore fallu, plusieurs années avant que la communauté psychiatrique internationale accepte le concept qu'une molécule puisse faire régresser des symptômes comme les délires et les hallucinations. Et donc maintenant, les antipsychotiques sont le traitement de référence de la schizophrénie. Donc vous voyez ici euh, la, la timeline en fait, des, euh, de la FDA aux États-Unis, en fait, des molécules qui ont reçu l'approbation de l'Agence du médicament euh, américaine. Et donc, en fait, on a une première période qui va jusqu'en 1989 où on a donc de nombreux antipsychotiques euh, qui euh, ont reçu une approbation. Et le point commun de tous ces antipsychotiques, euh, on l'a compris plus tard, c'était qu'ils inhibaient les récepteurs D2 de la dopamine. Et à partir de 1989, a été donc approuvée la clozapine qui existait déjà depuis un peu moins de 20 ans mais qui induisait des effets secondaires très importants donc c'est une molécule qui est d'origine suisse et euh, donc, euh, comme il y avait eu des cas de mort par agranulocytose, cet antipsychotique n'était pas arrivé euh, jusqu'aux États-Unis. Et puis finalement, devant son efficacité supérieure, a été euh, accepté euh, euh, sous condition de surveillance euh, des effets secondaires. Et à partir de là, donc, plusieurs antipsychotiques de seconde génération euh, sont, euh, sont arrivés sur le marché dans les années 90 puis dans les années 2000. Et euh, donc, euh, on va voir euh, ces différents mécanismes d'action et comment euh, ils doivent être prescrits et surveillés. Donc l'hypothèse la plus commune de, de la schizophrénie, de son, du dysfonctionnement de la schizophrénie, c'est une hyperdopaminergie dans le système mésolimbique, que vous voyez ici, qui est au centre du cerveau. Et donc quand ça a trop de dopamine, ça induit euh, des expériences de paranoïa. Et ça, ça a pu être constaté expérimentalement. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, lorsqu'on stimulait trop fort euh, certains noyaux de cette zone, euh, les patients développaient des euh, symptômes psychotiques. Donc l'idée, en fait, euh, à partir de là, c'est d'inhiber euh, cette euh, hyperdopaminergie. Et pour ça, on a une fenêtre, en fait, qui est euh, assez restreinte. Euh, on vise, en fait, pour la plupart des antipsychotiques, une inhibition de 80% de ces récepteurs pour euh, faire diminuer les symptômes. Au-delà euh, de 80%, on va déclencher des effets secondaires. Et en dessous hein, de 80%, euh, on va être euh, souvent euh, insuffisamment efficace. Donc euh, les antipsychotiques ont, ont, se lient à de multiples récepteurs et parmi ces récepteurs, il y en a une partie qui ont une action thérapeutique et une autre partie qui sont responsables d'effets indésirables. C'est ça que nous allons voir. Et euh, dans les années 90, donc, nous avons vu l'arrivée des antipsychotiques de seconde génération et donc, euh, donc maintenant on ne doit plus parler de neuroleptiques et on ne doit plus parler non plus de typiques et d'atypiques. Il faut vraiment parler de première et seconde génération. Et donc en fait, ce qui caractérisait cette seconde génération, c'était un mécanisme qui participait à l'efficacité qui était l'inhibition des récepteurs à la sérotonine 5HT2A, que vous voyez ici à droite. Et donc ça, c'est le point commun de toutes les secondes générations, à l'exception d'un qui est euh, la mise au prix de l'osolio. Alors comment ça marche On va passer rapidement là-dessus. C'est qu'il y a donc des circuits, des boucles longues qui passent par le, le cortex, donc vous voyez, ça traverse le cerveau. Euh, qui relie la sérotonine à la dopamine. Et en fait, euh, le fait de bloquer les récepteurs 5-HT2A, euh, ça va avoir indirectement un effet sur le glutamate et le GABA. Et la conséquence de tout ça, c'est que ça va participer en fait, à l'amélioration euh, des effets secondaires euh, de, euh, des antipsychotiques, euh, puisque ça va corriger en fait, le déficit de dopamine dans des voies, euh, notamment les voies motrices. Donc vous voyez ici les connexions entre les neurones, donc bon, c'est un peu compliqué. Donc il faut simplement retenir en fait, que le fait d'inhiber les 5 ht 2 a améliore en fait, les symptômes indésirables des antipsychotiques de première génération. Et il y a également des récepteurs à la sérotonine 5HT1A, cette fois, que vous voyez ici au niveau du striatum, et qui, eux, peuvent aussi corriger des effets indésirables de l'inhibition de la dopamine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle même les troisième générations, et donc on a un seul antipsychotique qui a ce mécanisme en France, c'est la ripiprazole la glifale. Donc, ces antipsychotiques, ils ont de multiples propriétés. Et donc, nous, on se concentre souvent sur l'action euh, antipsychotique à proprement parler, mais ils ont aussi des propriétés antimaniaques, antidépressives, euh, parfois anxiolytiques aussi et sédatives. Et puis aussi euh, des effets sur le métabolisme et, euh, le... et au niveau du cœur. Donc une autre propriété des antipsychotiques de seconde et troisième génération, c'est que contrairement aux premières générations, ils ont des constantes de dissociation plus importantes vis-à-vis euh, -vis du récepteur à la dopamine. Donc euh, il y a une pression moins importante qui est faite sur ce récepteur, une inhibition moins importante, et ça peut aussi euh, contribuer à améliorer leur tolérance. Donc maintenant, nous allons voir en fait, comment sont classés, euh, donc, euh, avec des études contrôlées, randomisées, hein, donc, euh, en double aveugle, comment se classent ces antipsychotiques en termes d'efficacité. Donc, euh, la clozapine et la misulpride donc le léponex et le soliant, euh, sont euh, les plus efficaces si on prend la globalité des symptômes, c'est-à-dire symptômes positifs, négatifs et les autres symptômes qui sont évalués par l'échelle de, de la PANSE, hein, donc les symptômes de psychopathologie, notamment qui incluent anxiété dépression, mais aussi euh, la conscience des troubles. Ensuite, euh, donc, euh, ils sont suivis par la risperidone, la paliperidone et l'olanzapine, donc risperdal, xephyon et zyprexa, qui ont une efficacité modérée. Et euh, ensuite, euh, ils sont suivis par l'aldol, le loxapac, le xeroquel et la bilify, qui eux aussi ont une efficacité modérée. Donc, euh, il est important de noter qu'on n'a pas de données sur le tertian, la semimésine, qui est un antipsychotique qui n'est quasiment prescrit qu'en France. Donc, vous voyez ce classement. Donc, euh, Comment est-ce qu'on le lit En fait, Vous avez à droite les, éc les écarts-types moyens, donc ce qu'on appelle les SMD, les différences moyennes standardisées entre les groupes. Donc, vous avez à gauche euh, quand ça va vers le groupe euh, des traitements et à droite quand ça va en faveur du placebo. Et donc là, on regarde le changement moyen du niveau de symptômes euh, en fonction des, du, de ce qu'a reçu le groupe, euh, donc, euh, par exemple clozapine ou placebo. Et on voit que la différence donc, est beaucoup plus importante avec la clozapine et ensuite avec l'amisulpride, le soléon. Donc ce sont les deux antipsychotiques les plus efficaces. Donc euh, quand on cherche voilà, à être efficace sur la symptomatologie, euh, ces deux molécules sont indispensables. Donc ensuite, donc il y a d'autres euh, secondes générations, et donc euh, on voit donc comme on l'a dit, euh, Zyprexar, Isperdal et euh, Xéplion qui arrivent ensuite euh, en termes d'efficacité. Alors, il est intéressant de constater aussi qu'il y a des premières générations comme le zuclovo et qui est le Clopixol, qui euh, sont aussi euh, efficaces et même euh, plus efficaces euh, que certains antipsychotiques de seconde génération. Et en fait, on voit que la Bilify et la Ketiapine, euh, donc l'Oxeroquel, euh, sont finalement assez peu euh, efficaces. Et donc ce qui va les rendre intéressants, c'est plus sur leur profil de tolérance. Donc surtout pour la, pour la Bilify. Alors, quand on se concentre maintenant sur les symptômes positifs, donc souvent, euh, donc, euh, ce que l'on regarde en premier, c'est de l'efficacité des traitements sur les délires et les hallucinations. Et là, on voit que c'est euh, le solion et le risperdal qui apparaissent les plus efficaces, suivis par euh, le léponex, donc avec une efficacité modérée à forte. Et puis ensuite, euh, zyprexac, zéplion, euh, largactyle, euh, aldol et euh, clopixol. Et donc, on voit que euh, la et sont efficaces, mais moins que les autres, ils ont une efficacité légère à modérée. Donc, c'est quand même... Euh, euh, beaucoup plus faible, par exemple, que euh, le soliant, le risperdal ou le léponex. Donc on voit euh, là, en fait, que par contre, il faut toujours regarder aussi le nombre de sujets qui sont inclus dans les études, parce qu'en fait, euh, le, parfois, certains antipsychotiques ont été assez peu testés en fait sur euh, des dimensions spécifiques. Là, vous voyez par exemple que 31 patients seulement avaient euh, des scores pour euh, déterminer l'efficacité de la clozapine sur les symptômes positifs. Donc quand on regarde... Euh, euh, les résultats aussi, on voit que le Loxapac et le Tersan n'ont pas été testés sur ces dimensions et que le Nozidant a été testé chez seulement 21 patients. Donc en fait, moins il y a de patients et plus la barre est large. Donc vous voyez ici par exemple leponex qui est à la troisième ligne, donc la cléozapine, a une barre extrêmement large. Donc, euh, on suppose que le est très efficace parce que c'est l'observation clinique, mais par contre, on manque quand même globalement de données. Et donc, vous voyez aussi comment se répartissent ici euh, les antipsychotiques en termes d'efficacité sur le, les symptômes positifs. Donc, ces résultats-là, en fait, ils sont issus d'une méta-analyse sur laquelle je vais beaucoup m'appuyer pour ce cours, euh, qui est la méta-analyse publiée en 2019 dans le Lancet de Psychiatrie euh, par Oun et ses co collaborateurs. Donc ensuite, donc, euh, on a aussi regardé l'efficacité euh, des antipsychotiques sur les symptômes négatifs. Et en fait, on se rend compte que euh, les antipsychotiques sont aussi efficaces sur les symptômes négatifs. Par contre, souvent, cette efficacité elle est différée dans le temps, c'est-à-dire que euh, les antipsychotiques sont efficaces euh, sur les symptômes positifs euh, dès la première semaine, et puis dans les, dans les six premières semaines de traitement, alors que pour les symptômes négatifs, ça prend souvent plus de temps, voire 16 à 20 semaines. Donc ça, il faut bien garder ça en tête, c'est que l'ensemble des traitements qui sont efficaces sur les symptômes négatifs doivent être pris pendant plusieurs mois pour montrer une efficacité. Donc ça, ça va être très, très important. Donc euh, ici, on voit que la clozapine a un effet modéré à important et qu'elle est, est suivie par le solion et le zyprexa qui ont euh, des effets modérés. Et puis, euh, par contre, le xéplion, le risperdal, le largactyle, l'abilifail, xéroquel et aldol ont des effets légers à modérés Donc euh, ici, le, le classement, donc vous voyez que c'est euh, le léponex et le solion qui se classent en tête, suivi par euh, le zyprexa et le risperdal. Donc euh, on n'a pas toutes les molécules en France, hein. il y a eu 32 antipsychotiques qui ont été euh, comparés dans la méta-analyse, mais euh, seul, seulement une partie est disponible sur le territoire français. Donc une autre chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que ça va être important dans nos décisions thérapeutiques, c'est le mode d'administration. Donc, euh, Les antipsychotiques peuvent s'administrer par voie orale ou par voie euh, prolongée, d'action prolongée, c'est-à-dire en injection, euh, donc sous forme entre guillemets de vaccins. Et donc, en fait, c'est ces formes-là qu'il faut privilégier au maximum. Pourquoi Parce qu'en fait, les études montrent que, euh, alors que l'antipsychotique est donc le traitement de référence et qu'il est démontré que l'arrêt de l'antipsychotique expose à un très fort risque de, de rechute et de réhospitalisation, euh, la plupart des personnes qui sont traitées par l'antipsychotique antipsy les arrêtent en fait, au bout d'un certain nombre de mois. Et en fait, pour les antipsychotiques oraux, c'est en moyenne au bout de 5 mois, alors que pour les antipsychotiques injectables, c'est un peu plus long. Donc là, on parle de moyenne et c'est des données qui sont issues de l'assurance maladie. Donc c'était vraiment au niveau euh, national, c'est-à-dire que c'était plus de 500 000 personnes qui recevaient des antipsychotiques. Donc euh, ça veut dire quand même que les antipsychotiques qui sont euh, sous forme injectable sont plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils sont pris plus longtemps que ceux qui sont euh, pris euh, sous forme de comprimés. Donc en pratique, euh, on pense que ça vient du fait tout simplement que plus on a d'occasion d'arrêter son traitement et plus euh, on va l'arrêter euh, rapidement euh, donc que ce soit volontaire euh, ou pas. Et donc euh, la, le zéplion de ce point de vue là euh, semble euh, être le plus intéressant en fait c'est celui qui est suivi le plus longtemps et il est suivi par l'Aldol et puis par l'Abilify. Donc ça c'était des données qui étaient sur 2013 et 2017 et à l'époque en fait l'Abilify venait d'arriver, il n'était pas encore très prescrit vous voyez ici donc, la, les données les plus récentes de la répartition euh, des antipsychotiques euh, d'action prolongée en France. Donc les plus prescrits parmi les premières générations, c'est l'aldol et le clopixol. Et parmi les secondes générations, donc, à l'époque c'était le risperdal euh, et euh, le xéplion. Et donc euh, actuellement, il est probable que ce soit plutôt le xéplion et, et la bilify, euh, que le, le risperdal soit de moins en moins prescrit, puisqu'il s'administre toutes les deux semaines, ce qui était quand même très contraignant, même si ça avait été. Euh, euh, plébiscité par le laboratoire comme euh, une force euh, du traitement, alors qu'en fait, euh, là c'est un peu la même chose, hein, moins on a de chances d'arrêter le traitement et, et plus on le prend longtemps. Donc on voit en fait qu'à cette époque-là, en, fait, euh, en 2013-2017, il y avait autant de première génération que de seconde génération qui étaient prescrits. Et euh, par contre, les secondes générations sont plus prescrites chez les jeunes patients et donc ils ont tendance à remplacer progressivement. Les premières générations, ce qui est conforme aux recommandations actuelles, puisque les secondes générations sont recommandées en première intention. Donc ici, euh, je vous présente le paradigme en fait, euh, qui semble actuellement à privilégier dans le traitement euh, de la schizophrénie. Donc euh, il s'agit donc de commencer euh, par un antipsychotique de seconde génération et si possible sous forme injectable et dès euh, le premier épisode. Donc il ne faut pas attendre forcément la rechute pour proposer un traitement injectable. Euh, donc euh, le traitement injectable peut euh, bénéficier à tous les patients, parce que les taux euh, plasmatiques de, du médicament sont plus stables avec des formes injectables qu'avec des formes en Et donc euh, là on a le choix donc, entre le xéplion et la bilify. Donc on peut choisir l'Habilify si on pense que le, la situation n'est pas euh, trop euh, sévère, euh, par exemple dans le cas d'un traitement en ambulatoire d'une euh, schizophrénie débutante, euh, si on peut se permettre euh, d'attendre 4 à 6 semaines de voir l'efficacité de l'Habilify, et euh, l'Habilify est beaucoup mieux tolérée euh, sur le plan, par exemple, euh, on va le voir, de, des symptômes extrapyramidaux et euh, de, euh, de, de l'émoussement affectif, par exemple, ou des effets secondaires sexuels. Donc, euh, si on peut prescrire la Bilify, euh, idéalement, c'est mieux en début de maladie. Euh, si, pour une autre raison, il est important d'avoir plus d'efficacité, plus rapide sur les symptômes positifs, et qu'on n'a pas vraiment le temps euh, de, de, de tester euh, la Bilify, on peut aller directement au Xéplion. Et dans ce cas-là, on peut tout à fait faire un test par risperdal par exemple, pour vérifier la tolérance et aller très rapidement en fait, au traitement par ion, donc qui n'existe que sous forme injectable. Donc, il est important de ne pas oublier euh, de co-prescrire la N-acétylcystéine, on va voir de quoi il s'agit, euh, même si elle n'est pas remboursée et donc elle est euh, disponible sous forme de, de complément alimentaire, et tout de suite d'insister sur la nécessité de l'arrêt du tabac et du cannabis, et notamment donc avec la prescription de substituts de nicotine sous forme de spray et euh, de, de Champix, euh, donc d'expliquer que le tabac est un facteur causal euh, de troubles psychotiques et donc euh, c'est pas seulement en fait pour une prévention euh, du cancer du poumon. Ou de, de la prise de poids. Donc, si cette première stratégie euh, n'a pas fonctionné, donc si on a pu tester euh, paliperidone et aripiprazole, euh, on peut donc euh, avoir deux options. C'est soit on va directement à la clozapine, soit on peut tester le soliant, la misulpride, euh, qui lui, par contre, n'existe que sous forme euh, orale. Donc, on a vu que c'était le deuxième antipsychotique le plus efficace. Euh, donc, ça peut valoir euh, la peine quand même de, de le tester chez les personnes qui n'ont pas répondu euh, aux éplions à l'ebilify. Et donc, toujours avec le maintien de la NST-cystéline et donc avec la recommandation d'arrêt de cannabis et de tabac. Donc, malheureusement, on n'a toujours pas de traitement de substitution pour le cannabis et on n'a pas de données pour le CBD pour savoir s'il est recommandable ou pas dans ce contexte. Donc, si la mise misoprine n'est pas efficace, on va à la clozapine, donc on verra comment l'instaurer. Et puis, donc, si la clozapine n'est pas efficace après six mois d'administration de clozapine, donc toujours avec euh, la n là, on peut donc, euh, imaginer des combinaisons, donc, des traitements adjuvants à la clozapine. Et donc, euh, parmi ceux-là, on a euh, la bilify, euh, la lamotrigine, le topiramate, donc la lamotrigine, la topiramate, Epitomax, la mémantine, on verra, euh, l'hébixa et l'aminocycline. Euh, on va voir tout, euh, tous ces traitements et euh, sur quoi ils ont montré une efficacité. La combinaison aussi clozapine et amisulpride euh, pourrait être intéressante, ainsi que celle avec euh, le zépillon. Donc, euh, L'idée, c'est de, de combiner en fait, des molécules avec des profils de récepteurs euh, différents et qui pourraient être complémentaires et donc plus efficaces. Donc, euh, il est important de se souvenir qu'au maximum, euh, le, ce qui est associé au meilleur pronostic, c'est de choisir un traitement euh, d'accent prolongé. Donc, bien sûr, c'est... Euh, à l'appréciation du clinicien et de son patient. Le patient peut refuser en fait, euh, ce traitement. Et, euh, donc, euh, le refus euh, donc, euh, dépend aussi de si le traitement se fait dans, dans le cadre d'une mesure de, de contrainte ou pas. Euh, L'observance est vraiment un problème très important. En début de maladie, on sait que les, beaucoup de personnes vont tester l'arrêt du traitement pour se prouver, entre guillemets, qu'il est efficace et, euh, et qu'elles en ont besoin. Et puis, pour certaines personnes, en particulier chez les hommes en début de maladie, il faut quatre ou cinq rechutes pour accepter l'idée que le traitement est nécessaire. Donc, c'est des choses qui sont souvent compliquées en début de maladie et pour lesquelles on essaye au maximum de faire preuve de pédagogie. Donc c'est là aussi où l'intervention de père aidant peut être très utile. Donc j'insiste sur le fait de ne pas oublier l'adjonction de N-acetylcystéine, puisque là, par contre, c'est un complément alimentaire qui n'a pas d'effet secondaire, donc on va voir comment il fonctionne et pourquoi il est important. Donc le, les antipsychotiques, en fait, la majeure partie du temps, euh, ils ne vont pas complètement supprimer les symptômes, ils vont plutôt les réduire, euh, on dit d'environ un tiers, ça c'est dans l'hostal, et euh, donc ils vont être plus rapidement efficaces sur les symptômes positifs que sur les symptômes euh, agressifs, cognitifs ou affectifs, pour lesquels ils vont avoir une action euh, plus différée dans le temps, après plusieurs mois de traitement, donc ça demande une certaine patience. Et puis, donc, euh, parmi les patients, il y en aurait 5 à 15% qui, eux, par contre, verraient une, une amélioration de plus de 50% des symptômes et euh, donc qui seraient, entre guillemets, super répondeurs. Et euh, donc, il est très important de se souvenir que l'arrêt brutal dans l'antipsychotique, si on lève le frein de la dopamine, il va y avoir une hyperdopaminergie rebond et que ça, ça peut précipiter la survenue, la survenue d'un épisode psychotique. Donc, euh, on a vu en première intention euh, l'abilify, la Ripiprazole, euh, qui euh, est un antipsychotique de troisième génération. Et donc, en fait, son mécanisme d'action, c'est d'être agoniste-antagoniste dopaminergique. Donc, en fonction de la dose euh, et de la zone du cerveau, il peut donc, euh, diminuer la dopamine dans certaines zones. Donc, c'est son effet antipsychotique au niveau euh, du striatum et puis l'augmenter euh, dans d'autres endroits, et notamment avec l'action sur les récepteurs 5-HT1A euh, qu'on a vu précédemment. Donc ça pourrait améliorer des symptômes, euh, notamment des symptômes négatifs, euh, affectifs et cognitifs. Donc euh, en pratique, il est important de se souvenir qu'à euh, des doses de 5, euh, équivalentes à 5 mg par jour, en fait on a un côté prodopaminergique, donc ça peut en fait euh, favoriser le déclenchement de symptômes psychotiques. Donc euh, théoriquement, dans la schizophrénie, ne doit pas être prescrit à des doses inférieures à 10 mg par jour. Donc c'est toujours adapté au cas par cas, ça dépend bien sûr euh, de la métabolisation, du taux plasmatique, euh, de toutes ces choses. Donc euh, par contre, se souvenir en fait que euh, voilà, le, la coprescription de d'hablifier à 5 mg peut aggraver les symptômes psychotiques. Et donc euh, nous avons la chance maintenant d'avoir une forme euh, à action prolongée, euh, ce qui a été quand même une grande avancée dans euh, l'arsenal thérapeutique de la schizophrénie. Donc, on a vu que euh, le xéplion, le en fait, c'est un, un autre antipsychotique de seconde génération qui euh, est en fait le métabolite actif de la risperidone. Donc, euh, le profil réceptologique, c'est quasiment le même. Il n'y a que l'accent sur les récepteurs D4 qui disparaît avec le xéplion, alors qu'on l'avait avec la risperidone. Et euh, en pratique, alors que ce médicament avait été euh, commercialisé en disant qu'il était mieux toléré que euh, le risperdal, en pratique, on va voir que les chiffres. Euh, sont quasiment similaires en termes de survenue d'effets secondaires. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que donc, le, la forme injectable de xéplion euh, se fait euh, donc, tous les mois ou tous les trois mois pour le trévicta. C'est quand même euh, très intéressant pour euh, éviter en fait, à la personne de recevoir euh, trop fréquemment des injections par rapport au Risperdal-Consta, par exemple. Et donc Il euh, y aurait aussi une action sur les récepteurs 5-HT2-7 qui pourraient euh, contribuer à des actions antidépressives euh, euh, de, de ce traitement. Donc, euh, ensuite, on a vu que l'antipsychotique le plus efficace après la clozapine, c'était euh, le soliant, la misulpride. Donc, euh, toujours garder en tête euh, la possibilité de prescrire ce médicament. Par contre, euh, la contrainte, c'est qu'il n'est disponible que sous forme orale. Donc, du coup, euh, les problèmes d'observance risquent d'être... Plus important. Par contre, il existe une forme en solution buvable qui peut être, être intéressante euh, pour des patients où on peut avoir euh, des doutes justement sur la prise euh, du comprimé, parce que ça, c'est quelque chose, euh, un problème qui se pose souvent en, fait, en cas d'inefficacité c'est de savoir si le traitement est pris correctement. Un autre avantage donc, du xéplion et, et du solion, c'est qu'ils sont tous les deux métabolisés uniquement par le rein. Donc, il n'y a pas de question de métabolisme hépatique. Et euh, ça, ça peut être assez important quand on a une inefficacité des antipsychotiques aussi. Ça peut provenir des cytochromes hépatiques. Et là, on est sûr avec ces deux traitements, en tout cas, que ça ne provient pas d'un cytochrome euh, différent au niveau, euh, au niveau du foie qui ferait que le patient soit hyper métaboliseur euh, de ces médicaments. Donc, euh, une des explications à la supériorité d'efficacité du soliant, ça pourrait être hein, qu'il est actif à la fois sur les récepteurs D2 et D3, et que ce soit son action aussi sur les D3 qui explique euh, sa supériorité d'efficacité. Et puis, donc, euh, il est intéressant de constater aussi qu'il n'a pas d'action 5-HT2A et 5 ht donc euh, bah, pourtant, on le, on le classe bien dans les uh, antipsychotiques de seconde génération. Et donc, un des problèmes du soliant, c'est que comme euh, pour euh, d'autres antipsychotiques disponibles en France, il n'est pas disponible aux États-Unis, donc il est surtout prescrit dans quelques pays européens, et donc du coup on manque parfois de données euh, scientifiques euh, au niveau euh, international. Donc, une autre chose aussi euh, intéressante, c'est que le soliant à faible dose euh, peut avoir des actions plutôt activatrices, donc, euh, notamment sur les symptômes négatifs. Et puis, donc, faible dose, c'est en dessous de 300 mg par jour. Et puis, à des doses autour de 50 mg par jour, il pourrait avoir une action sur la dysthymie. Donc, euh, il y a aussi son action sur les récepteurs 5HT2B qui pourrait contribuer à des effets antidépresseurs. Donc pour avoir des actions euh, antipsychotiques, euh, il doit être prescrit entre 400 et 800 mg par jour en deux prises. Donc ça c'est aussi un inconvénient, sa demi-vie est plus courte, elle est 12 heures, donc il faut deux prises par jour. Et euh, quand on veut agir uniquement sur les symptômes négatifs, là on est plutôt sur 50 à 300 mg par jour le, le soir en une prise. Et donc pour la dystémie, c'est 50 mg euh, par jour. Donc, euh, une chose importante, c'est de, de se rappeler aussi que tous ces antipsychotiques peuvent augmenter le risque de prolactine et que de, de l'hyperprolactinémie et qu'en cas de tumeurs dépendantes à la prolactine ou de personnes à risque, euh, de donc je pense aux femmes en âge de procréer euh, et qu'ils peuvent avoir des facteurs de risque de cancer du sein. Euh, donc, ce sont des médicaments qui sont plutôt à, à éviter. Mais On n'a pas toujours le choix. Euh, on va le voir euh, du choix de l'antipsychotique en fonction des effets indésirables, parce que donc, tous les antipsychotiques présentent euh, des effets indésirables. Donc, euh, quand on fait euh, un relais entre deux euh, antipsychotiques, donc il faut bien se souvenir que l'arrêt de certains antipsychotiques peut euh, précipiter donc, certaines, euh, certaines rechutes. Donc tout ce qui va bloquer la dopamine peut créer une hyperdopaminergie, et puis euh, des antipsychotiques qui vont avoir une action euh, sur d'autres récepteurs, par exemple cholinergiques ou histaminergiques, euh, pourraient donc, euh, euh, engendrer en fait, à leur arrêt un rebond sur des symptômes comme par exemple euh, l'anxiété. Donc, euh, donc, le relais doit toujours se faire progressivement quand on change euh, de mécanisme d'action entre deux antipsychotiques. Et euh, il doit être particulièrement prudent quand on fait un relais entre un antidopaminergique et l'Abilify, qui lui, donc on l'a vu, peut avoir une action agoniste-antagoniste. Euh, agoniste. Alors, j'ai parlé de la N-acétylcystéine, donc c'est un complément alimentaire. Maintenant, il est acté dans plusieurs méta-analyses que ce complément alimentaire est efficace, et en particulier, on va le voir, sur les symptômes négatifs. Donc comment ça fonctionne en fait, c'est euh, euh, une molécule un peu à tout faire parce qu'elle a montré une efficacité aussi dans les TOC, dans la tricotillomanie, dans, dans plusieurs troubles euh, euh, psychiatriques. Et en fait, euh, c'est euh, un modulateur de glutamate et on a vu que le glutamate pouvait avoir une action euh, sur la dopamine. Et puis euh, c'est aussi un puissant euh, antioxydant, la cystéine est un précurseur du glutathion qui est un antioxydant dans le cerveau. Et euh, donc ça a aussi des effets euh, anti-inflammatoires et donc on sait que la neuroinflammation joue un rôle important. Dans, dans la schizophrénie. Donc, quand on regarde les données d'efficacité, en fait, on voit ici euh, donc, le score total de la panse et on voit quand même une efficacité euh, très importante, mais après euh, plus de six mois de, de traitement. Donc, il y avait des études qui étaient sur six mois, d'autres sur un an. Et donc, euh, donc, on a seulement deux études, mais quand même avec une efficacité extrêmement importante et assez peu d'hétérogénéité. Donc, ça, c'est quand même des résultats euh, extrêmement encourageants, surtout quand on parle d'un traitement qui n'a pas d'effet secondaire. Quand on va regarder sur les symptômes positifs, par contre, on voit que l'effet est très léger. Donc, il ne faut pas attendre de la N-acetylcystéine qu'elle ait un effet sur les symptômes positifs. Et par contre, elle a un effet important euh, sur les symptômes négatifs de la maladie. On sait que les symptômes négatifs, c'est souvent euh, responsable de, de handicaps fonctionnels euh, assez importants. Et donc, il y avait aussi un effet qui avait été retrouvé sur les symptômes généraux euh, de, de la schizophrénie. Donc, euh, en soi, on est face à un traitement qui n'a pas d'effet secondaire, qui a montré une efficacité et malheureusement, il a été déremboursé. Donc, il n'y a plus euh, de forme remboursée de N-acetylcystéine. Donc, euh, ce que je recommande aux patients, c'est d'aller eux-mêmes eux s'acheter sur les sites de nutrition sportive euh, ce complément alimentaire qui existe en poudre et euh, de prendre euh, plusieurs doses par jour de sorte à atteindre 2 ou 3 grammes par jour en deux prises, euh, par exemple le matin et le midi. Et, euh, et ceci euh, pendant plus de six mois, et euh, donc avec l'efficacité qu'on a vu, euh, sachant que je rappelle que ce traitement il a été testé uniquement en adjonction aux antipsychotiques, mais qu'il n'a jamais été testé en monothérapie. Donc on pourrait tout à fait imaginer que ce traitement soit aussi très efficace en monothérapie, mais on manque de données scientifiques pour répondre à cette question. Donc, le... est-ce qu'il faut diminuer les doses d'antipsychotiques ou pas après la phase aiguë Ça, c'est une grosse question. Donc, la recommandation, c'était de chercher la dose minimale efficace. Et en fait, euh, il y a une méthanise récente qui a été publiée, qui montrait quand même que diminuer la dose d'antipsychotiques, exposait à un risque augmenté de rechute, donc on est face à des questions très compliquées. Et l'autre chose, c'est qu'il est possible qu'on arrête beaucoup trop vite les antipsychotiques. Donc les recommandations actuelles, c'est d'arrêter sur trois ou quatre semaines. Et il faudrait peut-être les diminuer et les arrêter sur des périodes beaucoup plus prolongées en fait, au niveau du cerveau pour laisser le temps au cerveau de se réadapter en fait, une fois qu'on lève le frein antidopaminergique. Donc il est très important aussi de, de former l'entourage à, à la maladie, donc savoir comment réagir face à des symptômes de recrudescence, par exemple, de la maladie. Et donc il y a les groupes pro -famille pour ça, qui sont très efficaces et très plébiscités. Il a été démontré que le fait qu'un proche participe au groupe pro-famille diminue par deux le risque de réhospitalisation. Et donc ça, maintenant, ce sont des interventions qui sont aussi validées comme efficaces dans la prévention de la rechute dans la schizophrénie. Donc parmi les facteurs qui prédisent la réponse ou la résistance aux antipsychotiques, il y a l'âge de début de la maladie et on sait que les schizophrénies qui vont débuter de façon précoce, donc avant 18, avant 15 ou avant 13 ans, donc plus l'âge de début est précoce et plus la résistance aux antipsychotiques va être importante. Et donc, une autre chose, c'est toujours de s'assurer de l'observance du, du traitement. Donc, plutôt que de demander au patient, est-ce que vous prenez votre traitement, ce à quoi le patient va répondre oui pour faire plaisir. Euh, il vaut mieux demander, en fait, euh, d'expliquer, donc là, je parle des antipsychotiques euh, Péros, euh, que c'est difficile de prendre un traitement tous les jours, que ça doit arriver euh, d'oublier. Et sur les 30 derniers jours, euh, le nombre de jours, quel a été le nombre de jours où le patient a oublié son traitement, ou est-ce qu'il a pris moins que le traitement, et de dire qu'on peut en parler et qu'il n'y a pas de problème avec ça et on considère qu'une bonne observance, c'est prendre son traitement plus de 80% du temps. Euh, et en pratique, en fait, on se rend compte que beaucoup, beaucoup de, de patients en fait, ne prennent pas correctement leur traitement pour une raison ou pour une autre. Et donc, d'explorer ça. Et donc, nous, nous, pour ça, en fait, on a une échelle euh, d'adhésion au traitement euh, qui explore euh, donc, le degré d'adhésion euh, euh, au traitement. Et donc, notamment, ce qu'on a pu démontrer, c'est que le fait de répondre oui à l'un de ces deux items, je me sens comme un zombie avec le traitement, ou le traitement me rend fatigué et baisse ma motivation, c'est euh, la meilleure prédiction d'arrêter son traitement. Donc, il faut vraiment veiller, en fait, à ces effets secondaires-là, en fait, qui sont vraiment les plus dérangeants pour les personnes qui prennent des antipsychotiques. Donc une autre chose à ne pas oublier, c'est toujours de vérifier le dosage euh, plasmatique de l'antipsychotique. On oublie souvent euh, que tous les antipsychotiques peuvent se doser et qu'il y a des fourchettes d'efficacité. Et donc il est comme ça possible de répondre à la question, en fait, est-ce que l'inefficacité vient du fait que le traitement n'est pas assez dosé ou pas assez euh, observé et donc, euh, c'est souvent euh, très peu utilisé en pratique clinique. Il n'y a que pour la clozapine euh, que les dosages plasmatiques sont utilisés régulièrement. Et encore, euh, au centre expert, on voit que les, les patients traités par clozapine ne reçoivent pas toujours des clozapinémies, des dosages de la clozapine pour évaluer en fait euh, où est-ce qu'on en est euh, du dosage plasmatique du médicament. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, se rappeler que tous les médicaments peuvent se doser en laboratoire, même si ça peut prendre un peu de temps pour avoir les résultats, mais en fait on peut obtenir ces informations, y compris en laboratoire de ville.